Et salut à tous, c'est Skyspirit, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur le petit serveur Epicube, enfin, petit, je sais pas trop, je pense plutôt grand même, euh, on se retrouve encore sur le serveur Epicube, euh, aujourd'hui on va pas faire de, comment, on va pas faire de PVP, euh... enfin, à proprement parler quoi, euh... donc aujourd'hui on va faire un, un Skyfall, euh, voilà un bien euh, donc euh, voilà le nouveau jeu qui est sorti sur Epicube il n'y a pas très longtemps euh, j'en profite justement pour faire euh, de la pub sur une chaîne euh, d'un copain euh, sur la chaîne d'un copain euh, que j'ai rajouté d'ailleurs euh, vous pourrez aller voir qui sera dans la description qui apparaît maintenant à l'écran euh, c'est Alex Tutti, euh, voilà, j'en profite pour faire la petite promo de sa chaîne. Parce que je l'aime bien. Euh, je fais des vidéos de qualité. Il en sort pas mal. Euh, il a fait du Minecraft récemment, du Skyfall, pareil. Et donc, euh, bah, là, pendant le chargement de la partie, euh, bah, je... je vais vous parler un petit peu de lui. Enfin, voilà. Donc, euh, il fait aussi pas mal de vidéos. Euh, Autre que Minecraft. Euh, il fait des tutos un petit peu aussi euh, et donc bah, sa chaîne a quelque chose comme 50 abonnés à peu près je crois et donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne euh, récemment j'ai aussi vu j'ai trouvé aussi trouvé un jeu enfin trouvé euh, ça s'appelle Tube Tycoon en fait euh, et donc faudra pas oh faudra... faudra pas crier au plagiat parce que bon je sais qu'un Mixem a déjà fait une vidéo dessus mais bon voilà euh, donc on démarre tout de suite la game. D'accord, merci pour le bruit. Hop. Hop, on n'a pas du bon stuff là. Oh C'est bon, on a du bon stuff. Hop, voilà. Allez hop, c'est parti Oh, deux diams! Je pars sur une petite table de craft et une épée en diams. Voilà. Hop. Hop, voilà. Merde. Hop, alors. Une table de craft. Hop. Hop. Hop, faut essayer de fuir. Euh... On s'appelle. Voilà, Apocalypse Time. Faut essayer de le fuir. Ça va être dur, mais bon, voilà. Ok, on continue. Oh, mets-moi un bloc là, s'il te plaît. Comment ça se passe Ah, d'accord. C'est bon. Merci, the best connexion ever. Hop. Ok, c'est bon. Stuff que moi du tout. Euh, ça c'est pas cool du tout. Par contre il y avait de la bouffe. Euh, une... Ok j'ai trouvé une potion d'instant de damage. C'est le retour de l'apocalypse time. Pas très content. Ah bon. Ok, personne. Merde. Putain. Dommage de parler gros mots. Ah d'accord, en fait, la map, elle est super gigantesque, en fait. Ah, dommage. Pas grave. bon, allez, on s'en refait un, hein. et puis après, on va faire un autre petit jeu aussi. Je sais pas encore trop quoi. Un petit chipoir, sans doute. Hop. Oh, bon, voilà, les kids, c'est pas moi. hein Oh lol, yes, we more. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, c'est pas grave. Ah ah je fais des beaux chelous. va dire commence la game d'accord hop un coffre j'ai vu un coffre coupe un petit peu de bois je sais pas pourquoi délire hop là encore aujourd'hui c'est à cobble J'ai qu'un chapeau, pas notre coffre là, la pauvreté totale, totale ripé, tristitude, tout ça, tout ça. Hop, ah voilà, un hein, fut, bon, c'est pas hein, c'est pas la richesse non plus. Ce se sera à l'évidence. C'est pas la richesse. C'est de se faire genre des bottes déjà. Ce serait cool. Je bon, m'en placeront. Là. Et voilà, c'est bon, j'ai des bottes. Ok. Mon île, bon voilà, que dire de plus Il y a des œufs, moi je dis pas non. Canapèche, canapèche, canapèche. Canapèche, c'est important ça. Je fais un épée en fer aussi. Oh j'avance tout juste, hein. Quatre attaques, six attaques, ok. On avance petit à petit. Je de ne peut se faire shooter par les gens. Ah si, mec en vie. Oh, il n'est pas un Jameson Que demande le peuple? Pour les plastrons, c'est à tristitude. Ah hein. oh bon, je le sens, je vais crever. Aïe, oui. voilà, trichotte. Bon, ça part sur un wars. Hop Je pouvais pas faire grand chose. Euh. 1.8 dirigeable, éponge, c'est quoi ça, éponge Connais pas. Connais pas, connais pas. D'accord. Là, comme ça, je suis dans une équipe de 5. <rire> technique. Ok, technique, technique. Oh merde. Hop. Hop là. Qu'est-ce que tu vas faire je te balance un truc, C'est bon. comment ça se passe là, voilà. Voilà Et de un. Et de deux. Ah Ça va être une game rapide celle-là. Je sais pas où est-ce qu'il est. Oh elle est là. D'accord j'ai compris. N'est. Yeah. Viens là attendez on va le sauter on va on va le sauter on va sauter plutôt hop ok moi bah c'est bon en fait c'est bon c'est bon c'était la partie euh, la plus rapide du, de la game voilà de, de toutes les games de la planète c'est quoi cette map fait est trop sympa cette map, mais elle est trop belle. Ok. Voilà. Parti, ça repart sur un shipwars. euh... Japan dream. C'est quoi Japan dream. hop Voilà. On attend un petit peu que. Les gens arrivent, euh, hop. Euh... donc voilà. Hmm. Attends, on va observer la map en attendant. Euh, C'est quoi Ça m'a l'air un peu bizarre. Hmm. On va s'en prendre une autre. On va s'en prendre une autre. On va se prendre le... Buildings. Ouais non, pas buildings. Ah c'est On secondes. Oh ça c'est le bleu. Il est rouge, mais les rouges, mais t'es pas la météo. <rire> Je pose des cris chelous. <rire> ok, c'est bon, la partie est pleine, presque. Hop là Je les sens bien les bulles Euh... Ok, on va prendre. Euh... Améliorer. Oh, oh, oh, oh, oh. Où est le mouton en distorsion euh, Le mouton ténébreux. Hop. Euh, ah, ah, mais il y a un rouge, en fait, là. Ah, dommage. Bon, bah, ça va être sur cette ligne perdue, qu'on va se quitter. Euh, voilà, c'est pas grave. Euh, C'était juste pour dire que j'étais pas mort. Enfin, pour dire. Surtout pour montrer que j'étais pas mort, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Euh, j'étais pas là. Enfin, j'étais pas chez moi avec quelques empêchements donc bon, voilà mais bon c'est pas grave je, je refais je reprends les cours des vidéos une chaque dimanche donc, bon, voilà. et puis donc euh, je vous disais n'hésitez pas à aller liker ou même abonner à euh, même vous abonner à la chaîne de, de, de ta voilà salut à tous c'était Sky Spirit